Hello les amis j'espère que vous allez bien ici Olga benny votre consultante du business alors euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube déjà je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la de notification pour ne pas manquer les futures vidéos alors les amis aujourd'hui je vais simplement vous montrer comment faire un retrait dans euh, timex trading alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Timex, euh, Timex est une euh, entreprise qui vous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de gagner de l'argent, euh, soit euh, 2,5% de votre capital euh, chaque jour de lundi à samedi. Bon, je vais dire de lundi à vendredi, donc disons pendant 5 jours euh, ouvrés, voilà, les retraites se font de lundi à vendredi. Les, les, les, les paiements, c'est-à-dire euh, les achats de packs se font tous les jours. Voilà, donc, le minimum de retrait ici est de 25 dollars. Voilà, donc ça, c'est un briefing sur ceux qui connaissent pas encore la plateforme Timex. Voilà, et les paiements, les dépôts en bitcoin. Maintenant, euh, comme information à savoir, c'est que lors des retraits, déjà le retrait à Timex est de 6%. Euh, comme frais de réseau, frais de retrait sur la plateforme. Maintenant, maintenant, euh, lorsque vous achetez un pack, par exemple, si vous avez un pack de 500 dollars, vous ne pouvez pas retirer plus de 500 dollars par jour. Donc, même si vous avez 5000 dollars de gains, vous ne retirerez que 500 dollars. Chaque jour, vous attendez 24 heures pour faire un autre retrait. Donc, voilà, c'est ce qui est... Assez, euh, <rire> assez pas intéressant euh, maintenant pour ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter euh, euh, d'upgrader avec timex ou d'avoir 10 comptes timex avec timex vous avez la possibilité d'avoir plusieurs packs sur un seul même compte comme vous pouvez le constater déjà moi j'ai gagné déjà 3000 dollars avec euh, timex donc j'ai déjà fait le 500% avec ce compte-ci plusieurs fois donc voilà j'en ai deux un à 500 et un à pratiquement 2000$ dollars. donc ici c'est parce que je vais faire un retrait pour vous montrer comment faire le retrait à Timex donc voilà tout ce que vous avez à faire c'est de venir dans c'est d'exister en fait c'est que ça traduit le mot à motage de l'espagnol vers le français mais normalement c'est faire un retrait ici en anglais c'est withdraw. Donc On va faire notre retrait. Mm -hmm. oh, mais cette plateforme, elle aime bien se faire la belle. Hein? Elle prend tout son temps. Mm -hmm. Et les amis, sachez que pour faire un retrait, il vous faudra toujours une clé financière que vous l'obtenir vous venez dans vos paramètres ici euh, euh, et ensuite vous cliquez sur clé financière parfois c'est écrit jetons tout dépend de comment google a décidé de traduire ça le jour là c'est un peu ça le gars c'est déconnecté bon c'est pas grave on va s'identifier à nouveau Donc, je vais aller sur ce compte. Je ne sais pas s'il si y a l'argent dedans. Ah, bah, ben, il n'a pas suffisamment d'argent. Donc, je vais aller sur l'autre sur lequel j'étais. Excusez-moi, les amis, hein, moi, j'aime pas faire trop les, les petits retraits de 100, 100 dollars. C'est fatigant aspirer à plus voilà par contre on retrait les 500 dollars voilà c'est intéressant donc comme je disais on va aller dans c'est désister. donc c'est fait un retrait hein. mais si vous voyez ça est pas peur, c'est pas comme si vous annulez votre compte voilà donc vous venez ici au prix à l'app si vous n'avez pas encore d'adresse bitcoin vous pouvez euh, cliquer sur s'inscrire pour insérer votre adresse bitcoin donc moi déjà je vais mettre là je vais sélectionner celle qui est déjà là ici au niveau de valeur vous renseignez voilà. Au niveau de valeur, vous renseignez le montant en dollars que vous voulez retirer. Donc vous confirmez le montant. Ici, c'est votre clé financière. Je sais pas si elle a enregistré la clé financière, je ne me rappelle pas. Euh, je vais faire demander un retrait dans l'espoir que ce soit ma clé financière. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Hein. Je, vais, je vais juste aller faire un copy and paste normalement, si c'est ma clé financière qui s'est enregistrée, là, ça va mettre request. Ça fait quoi? Request successful. Bon, pendant que ça refuse, voilà, je savais. <rire> pendant que ça refuse, mm -hmm. donnez-moi une seconde, je vais copier ma clé. Donc, je vais couler ma clé financière ici. Voilà. Donc, il faut toujours copier un piste. Voilà. Normalement, ça devient faire et maintenant les amis, vous pouvez voir l'historique de mes retraits ici. Hein, pendant qu'on attend que voilà, pendant qu'on attend le fameux message. Request complete tête Donc voilà, ma requête a été euh, exécutée avec succès. Et quand vous faites ce genre, vous faites ce, vous allez vous allez recevoir un mail. Un mail de TimeX. Non vous allez recevoir un mail de Timex qui va, euh, n'est-ce pas, vous confirmer votre retrait. Donc, comme je le disais, les amis, vous voyez que j'ai déjà fait plusieurs retraits effectifs. Donc, si tu doutes du paiement de Timex, mon ami, sache que ça paye. Donc, comme je le disais tantôt, vous pouvez voir là le retrait et donc le statut le retrait a été effectué et statut en attente et d'ici maximum 2 heures à 48 heures moi généralement dans les deux heures de temps j'ai reçu vous allez recevoir un autre mail avec le lien qui vous dit que votre transaction a été bien effectué donc j'espère que la vidéo vous aura aidé vous aura aidé soit à faire un retrait soit à vous permettre de pouvoir accéder à cette opportunité donc je vais vous souhaiter euh, de passer une agréable journée si vous êtes nouveau comme je disais surtout n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et avant de clôturer les amis ne l'oubliez pas si vous voulez euh, bénéficier de mes formations de mes programmes de promotion N'oubliez pas de renseigner, de cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour renseigner votre, votre adresse email et votre pays. Donc, on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao